Attention, rupture de confinement de SCP-457. Le personnel combattant est prié de s'équiper d'extincteurs et de maîtriser l'anomalie immédiatement. Votre attention s'il vous plaît.